Principe de l'EXAO ou expérimentation assistée par ordinateur L'expérimentation assistée par ordinateur ne diffère pas fondamentalement de l'expérimentation classique avec divers instruments de mesure et appareils de laboratoire. Mais l'incorporation de l'ordinateur dans une chaîne de mesure apporte de nombreux avantages. L'acquisition des données peut être automatisée. Les résultats des mesures peuvent être sauvegardés aisément. La présentation des résultats peut se faire directement sous forme graphique. Et les données peuvent être facilement exportées vers un tableur, un traitement de texte ou un logiciel de présentation multimédia. Il existe de nombreux types de chaînes hexao, différents selon les marques. Mais dans l'ensemble, on va toujours retrouver les mêmes éléments. Un ordinateur, avec son clavier et son écran, relié à une interface EXAO et à un capteur. L'interface EXAO, ici, est associée à un boîtier capteur, ici un capteur de dioxygène. Les deux pouvant être fusionnés en une seule interface. Et enfin, un montage qui peut différer selon l'objectif du TP. Par exemple... Nous avons ici un montage avec une sonde à dioxygène insérée à l'intérieur d'une cuve qui elle-même est positionnée à l'intérieur d'un agitateur magnétique. L'agitateur permet ici de faire tourner un aimant qui va permettre d'homogénéiser la solution qui va être placée dans la cuve ici. Cette solution peut être n'importe quelle solution, donc par exemple une solution contenant des levures, c'est-à-dire des champignons unicellulaires. On peut aussi prévoir des injections à l'intérieur de cette cuve, par exemple des injections de glucose pour nourrir les levures. D'autres TP peuvent faire appel à d'autres types de matériel, comme par exemple en terminale scientifique le marteau réflexe, ou encore des montages avec différents types de matériel, de type lumière ou encore des capteurs, à dioxygène, à CO2, des capteurs de lumière ou des capteurs de température. Dans tous les cas, on a donc ici donc le montage qui va permettre de prélever des mesures, mesures qui vont être récoltées et traitées par l'interface, et traitement des données qui va être... Envoyé donc à l'ordinateur qui va permettre la représentation et la communication des résultats sous forme d'un tableau ou de graphique par exemple.